Aujourd'hui, une bonne astuce pour rendre vos légumes grillés et marinés au barbecue encore meilleurs. ça va être une tuerie. Ce qui est cool avec cette marinade, c'est que c'est vraiment une marinade passe-partout. C'est super simple et le plus important, c'est qu'il y a une matière grasse, de l'huile, de l'acidité et beaucoup d'herbes fraîches. Pour cette marinade passe-partout, j'utilise du persil plat, un petit peu d'ail, du citron grillé, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et regardez, c'est comme ça que ça doit être. Et l'astuce ici, c'est de mariner les légumes après les avoir grillés. Pourquoi bah les légumes, ils deviennent de vraies éponges. Ils absorbent tous les goûts, toutes les saveurs, toute l'humidité. Et c'est comme ça qu'on aura de bons légumes et la marinade ne risque pas de brûler. Et maintenant, à vous de jouer